Dans les pays arabes, on raconte traditionnellement de belles histoires dont il existe de nombreuses versions. Ce sont des histoires très anciennes qui viennent de Perse, aujourd'hui l'Iran. Toutes ces belles histoires ont été rassemblées sous le titre des contes des mille et une nuits, des contes très célèbres. Mais tout le monde ne pouvait pas lire ces contes. Sous le règne de Louis XIV, ces contes furent traduits en français. L'intégralité des contes furent traduits et les lecteurs purent connaître la culture arabe, comme vous. Ces contes, réunis sous le titre des « Mille et une nuits », il fallait les relier entre eux. On inventa alors un personnage, une femme arabe appelée Scheherazade. Et voici son signe.